Salut les copains, je me suis aperçu hier que ma cave avait pris l'eau. Or, il y a tous mes costumes et décors de théâtre. C'est donc une catastrophe naturelle qui vient interagir avec des éléments surnaturels. Je vous invite et sollicite l'aide de ceux qui peuvent se libérer pour une performance à 16 heures cet après midi chez moi bise Anna hier je suis descendue à la cave j'ai pris la chaise blanche en bois usé à barreaux elle était dans celle de devant elle était accessible elle était facilement déplaçable une chaise pliable blanche simple une chaise qui fait penser aux stations thermales dans un passé, dans mon imaginaire. Une chaise qui fait penser à l'été. C'était une chaise de la rue, sur un trottoir, près d'une poubelle, et puis je l'ai ramenée vers la cave, vers l'accumulation de chaises, vers le projet. Dans mon projet, il y a toutes les chaises. Il y a une scène, et toutes les chaises remplissent cette scène sur laquelle on ne peut circuler sans bouger les chaises. J'aime l'idée de ces chaises qu'on se passe, de ces chaises qui volent. Il y a avec ces chaises sur scène une affirmation de la pesanteur qu'il va falloir démentir. Voilà la contrainte contre laquelle lutter, avec laquelle faire. J'imagine je rêve, un transporteur de chaises, toutes harnachées sur son dos. Le projet, le grand projet est déjà là dans ma tête et dans ma cave. Mais il faut de l'argent que je n'ai pas. Il y a donc stockage du projet en attendant les jours meilleurs. D'abord, j'aime les chaises. Pourquoi Je sais pas. C'est un endroit où on peut s'asseoir, on peut se reposer, peut-être. Mais c'était enfin, beaucoup un projet de corps, c'était pas un projet euh, bavard, enfin... C'était une performance de... Non, c'était une chorégraphie. chorégraphie. J'aurais voulu euh, avoir des danseurs. Pour... Ça parlerait, mais euh, sans les mots, quoi. Des absences, oui, des présences, des absences, des gens qu'on aimerait qu'ils soient là, qu sont pas là. Ah. Et, euh, déjà... et, des, et des gens qui n'occupent pas leur place et des places qui sont occupées c'est pas facile d'avoir sa place on peut pas passer on est obligé de, de déplacer les choses pour pouvoir passer et accéder à quelque part ouais. ça, ça me plaisait comme idée c'est pas, pas trop, euh, justement, défini une chorégraphie. Tu vois ce que je veux dire Non, non, c'était un to... une danseur, mais pas pour, euh, pas pour déterminer. J'ai un souvenir aussi d'un moment formidable, un moment qui me hante. Un... J'ai pu euh, travailler avec des danseurs sur La Folie et on avait fait euh, un moment, une, une épreuve, une, enfin, un travail sur l'épreuve physique et il s'agissait de. Une succession d'épreuves, il fallait passer par des endroits improbables, une sorte de parcours du combattant. C'était une traversée scénique et c'était très beau. Et en même temps, ça faisait penser à la vie. Des fois, le, le parcours, il n'est pas forcément simple. Bon déjà, il n'y a pas de rats. Ça pourrait être pire. Pas de rats crevés où stocker les rêves, mieux que dans la cave. Il y a donc toutes ces chaises dans ma cave, accumulées une par une, tant de chaises que la cave en est pleine et inutilisable. Une cave est un endroit effrayant, noir et humide. Les fantômes ne sont pas loin, les rats non plus cela craque. Il y a le noir. Il y a toutes les autres caves dans ma cave. Il y a... Celle de mes grands-parents et ma trouille en descendant les escaliers pour aller chercher du vin ou des oignons. Il y a les caves cachettes des juifs pendant la guerre. Cette cave, c'est déjà un bout de théâtre, un bout de coulisses. Au début, pour y descendre, il me fallait tout mon courage. Je prenais mon téléphone, au cas où j'avais peur de rester enfermé dedans un voisin qui ferme la porte par mégarde. Mais est-ce que ça capte à l'intérieur Malgré le téléphone, l'angoisse est là. Grâce aux chaises, mes descentes à la cave se sont multipliées le temps de l'accumulation. Puis la cave a été pleine, l'évidence a été qu'il ne restait plus qu'à faire le projet, sortir les chaises de là. Hier, je me suis rendu compte que la cave est inondée. Comment faire Il y a l'odeur de l'eau, de l'humidité, l'odeur de l'eau croupie. Il faudrait faire quelque chose. C'est le risque que le projet prenne l'eau, que les chaises en bois pourrissent, L'enjeu c'est de sauver les chaises, accumuler, accumuler, les sauver de l'eau, sauver le projet, faire jouer ses chaises, sauver le rêve du risque de pourriture. Sauver projet, faire jouer, ses chaises. Euh, faire jouer ses chaises, sauver le rêve du risque de pourriture. Et l'eau ça va te faire rire, mais je n'ai pas bien compris. Tu as besoin d'aide